Bonjour, je suis Olivier de Cargas. Venez avec moi. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça vaut pas le coup de s'en occuper Mettons le chauffage et voyons ce qui se passe. Ok, ok, ok, ok. Hey, Vsauce, Michael here. I'm gay. Hey, Vsauce, Michael I'm here. Hey, Vsauce, Michael here. The magic in the Lol.